Bonjour à toi, chers spectateurs. Je ne pensais pas qu'un jour, on aurait l'occasion de parler de ce film. Parce que vu le nombre de fois où il a été repoussé, vu le temps qu'il a mis à se faire, vu ce que le cinéaste aux commandes a eu comme doute et remise en question avec le rachat de la Fox par Disney, je pensais pas qu'on aurait l'occasion un jour de parler donc de Avatar, la voix de l'eau, réalisé par James Cameron. Et alors l'histoire, pour faire extrêmement simple et éviter de trop rentrer dans les détails, euh, ça se passe plusieurs dizaines d'années après euh, les événements qu'il y a eu dans le premier Avatar. Jake et Neytiri ont fondé une famille. Et un méchant va ressurgir et va mettre en péril la famille de Jake qui va devoir ainsi fuir les Omatikaya pour aller se réfugier dans une autre tribu. Les Metkayina, le peuple des Récifs. Euh, et pour en parler avec moi, ben, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le traîner ici. Et je me suis dit, bah allez, je proposais à Vincent de venir, comment vas-tu Ça va très très bien, merci. Donc merci, Vincent ouais. qui est chef de cabine au oui. cinéma Le Concorde à Nantes, Exactement. que je connais maintenant depuis quand même... Euh, Ça fait oh, quelques années qu'on... 3-4 ans quand ouais, ouais, même, ouais, fastoche. Ouais, 3-4 ans, ouais. Oh, ouais. ouais, ouais. Oh, je Mais suis content de t'avoir Ouais là. moi aussi, <rire> je suis très très très content d'être là. Euh, pff, honnêtement, niveau contexte, je sais vraiment pas quoi vous dire de plus que ce que vous ne savez déjà, c'est Avatar 2. C'est un film qui a mis 13 ans à se faire, euh, c'est le premier donc d'une série de quatre films qu'on est supposé avoir tous les deux ans jusqu'en donc 2028, c'est ça. 2026 minimum, parce que James Cameron a quand même prévu le coup, au cas où s'il ne marche pas, que le 3 puisse être une conclusion. J'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre ça aussi, oui. Oui. Ce qui est surprenant, mais pas bête, je trouve. Le putain... 4 et 5 seraient sous le coude, et voilà, ça. selon les Et selon les, retours, les chiffres euh, voilà. du 2, euh, c'est de ça que dépendrait en fait la Exactement. venue du 4 et du 5. C'est plutôt une bonne idée, je trouve, oui. c'est assez intéressant. Donc voilà, ça a mis 13 ans à arriver. Euh, pour certains, c'était très attendu. Pour d'autres, pas plus que ça, parce que le premier Avatar, même si ça reste à l'heure actuelle le plus gros succès au box-office international, même avec l'inflation, euh, ça reste un film qui, encore aujourd'hui, divise. Certains trouvent le film extraordinaire, d'autres trouvent qu'il est très classique, d'autres trouvent qu'il est carrément vu et revu. Chacun a son avis dessus. Et eh ben voilà, je vois pas quoi. placer comme contexte de plus, extrêmement attendu, 3h13. Mon cher Vincent, qu'as-tu pensé de Avatar La Voix de l'eau Et eh ben écoute, on a attendu 13 ans, mais ça valait vraiment le coup d'attendre. C'est une grosse, grosse claque. Moi, j'ai... Voilà, j'étais... On l'a vu tous les deux, on peut le dire. Oui. Et on est sorti ravi. Moi, j'ai... Voilà, j'ai... J'ai qu'une envie, c'était de le voir. Voir vraiment ce que... ce que Cameron allait pouvoir nous proposer de plus par rapport à ce qu'il avait fait en 2009. Et... et il propose plus, encore plus loin, plus de plus de, de profondeur, voilà, j'ai oh ouais, vraiment adoré. Je suis complètement d'accord je... avec ouais. toi. Je suis complètement mm -hmm. d'accord avec toi. Euh, pour résumer mon avis, tout simplement, je vais résumer en trois temps. Premier temps, au début du film, j'ai eu constamment des frissons pendant une demi-heure. Ouais. Pour le bonheur ouais. de revoir cet univers et de replonger dedans. Ne serait-ce que revoir ouais, ouais, l'univers, ouais, c'est sûr. Ah non, mais ouais. ça, c'était fou furieux. Mmh. Deuxième temps, je me suis dit, oh la vache, on va aller encore plus loin. Parce que réellement, le film avance et on se dit « Cameron prend son temps, il veut développer beaucoup de choses et il veut réellement nous embarquer. » Il prend son temps quand même. Exactement. Et troisième temps, eh ben, on est arrivé à la fin, j'avais encore envie d'y rester. C'est vrai. Ce qui démontre bien à partir de ce moment-là que non seulement un film a réussi à nous embarquer dans son univers, mais au-delà de ça, que la limite du temps ne devient pas une contrainte, mais au contraire une liberté. Malgré les 3h10 du film. C'est ça. C'est ça la vache Je sais qu'il y a quand même de plus en plus de films Qui sortent aujourd'hui qui font quasiment 3 heures. Mais tes 3 heures, faut réussir à les rendre digestes Parce que j'ai vu beaucoup de films Dernièrement qui durent ce laps de temps là Et hormis cette année The Batman où j'ai pas eu Cette sensation réellement de longueur Les autres films je sentais qu'à partir du moment où On dépassait les 2h30 Ça s'essouffle toujours un petit moment C'est ça. Et c'est pas du tout le cas de Avatar la voix de l'eau à aucun moment, tu as l'impression qu'il y a quelque chose en trop ou quelque chose qui ralentirait l'histoire ou qui pousserait les personnages à peut-être dériver, entre guillemets, de la base. Non, à aucun moment, tu passes ton temps à te dire « c'est essentiel pour réussir à faire avancer le récit ». Entièrement d'accord. Et moi, je trouve oui. ça dingue. Et puis après, on en parlera, mais niveau technologie, c'est un film qui met à oui. l'amende les trois quarts des blockbusters qu'on a vus dernièrement. Quoi. Mais il, il, voilà, il montre la voix, j'ai envie de dire. Si oui, on peut... On... Voilà, Cameron a re, re, re, repasse... Fin... Il remet les bases euh, technologiques si ah tu bah, veux c'est euh... clair, clair rien que les séquences sous l'eau les séquences sous l'eau sont dingues enfin on ouais. en parlait tu vois avec un pote on avait évoqué Black Panther ou Wakanda Forever ouais. on avait évoqué euh, les séquences sous l'eau qui faisaient parfois un petit peu cheap la vache. Ouais, ouais, ouais, là non, non, non. à côté c'est enfin euh, bon, déjà il y a aussi le fait qu'ils ont réellement tourné sous l'eau parce qu'à partir de là euh... ils réinventent un procès enfin ils poussent encore plus loin le procès coup de motion de capture du coup sous sous la flotte quoi ça c'est dingue ah ouais, ouais. non non c'est un truc de fou ouais. Et ça rend le film, au-delà d'être de, euh, puissant, visuellement, ouais. crédible. Ce qui est une chose très compliquée à partir du moment où littéralement, on peut parler ici, je pense, d'un film d'animation. On n'est même pas forcément sur un, un film hybride, comme ça avait pu être le cas avec certains longs-métrages, où on avait mm -hmm. tendance à dire, euh, bah, par exemple, est-ce que le remake du Roi Lion, euh, c'est un film d'animation oui. Ou c'est un film euh, avec plein d'effets spéciaux, mais ça reste crédible Là, pour moi, la question se pose plus. Avatar, même si c'est grandiose, on est sur un film d'animation quasi à part entière parce que pour le coup même si la motion capture est présente ça reste tout de même un film qui est porté par une batterie de techniciens qui ont réussi à rendre crédibles des mecs qui portent des costumes avec des points verts dessus quoi. <rire> non mais c'est vrai, c est, c est ça semble bête. Ouais. Et autant en 2009 on pouvait se dire ça fait partie du récit mais il y a quand même une grosse partie qui se passe avec des humains donc avec des vrais acteurs. Mm -hmm. Là c'est plus du tout le cas. On est en full effets spéciaux, on est vraiment plongé dans l'univers. Et il n'y a presque rien pour nous en faire sortir, à part un personnage, du coup. À part un personnage, c'est oui. vrai. Oui. Quelques-uns qui popent un petit peu de nulle part à certains moments, mais c'est tout. Sinon, on est plongé à fond dans Pandora, on découvre des, des, des lieux absolument extraordinaires. C'est un truc de fou. Je te propose qu'on passe à l'écriture Ouais. Euh, alors, surprenant soit-il, James Cameron n'a pas écrit... Avatar la Voix de l'eau seul il s'est entouré de beaucoup de monde il a notamment conçu l'histoire avec Amanda Silver Rick Jaffa, Josh Feynman Shane Salerno et lui même et ensuite il a réécrit le scénario avec Rick Jaffa et Amanda Silver Rick Jaffa et Amanda Silver qui sont surtout connus dernièrement pour avoir composé le reboot de la saga La Planète des Singes et aussi plein d'autres blockbusters un petit peu plus mineurs mais clairement ce sont des personnes qui sont calées là dedans donc ça m'a pas vraiment étonné de les voir justement débarquer pour aider James Cameron à composer le récit euh, je trouve, dans sa globalité, on rentrera dans des détails ensuite et on spoilera peut-être un petit peu, mais dans sa globalité, je trouve le scénario, et tu vas rebondir dessus euh, mm -hmm. si jamais tu as un truc à dire, je trouve qu'il y a un vrai équilibre entre créer de l'attention et simplement nous plonger dans l'univers. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qui fait que le film tient sur sa longueur. Voilà, on disait qu'il bah, dure 3h10... Est-ce qu'il y a un moment où voilà, ça va pas être trop long Non, justement, l'écriture fait que le film tient de bout en bout, quoi. Mm. Que ce soit à travers les, les personnages, l'histoire des personnages antérieurs, ou même voilà, ce qu'on va découvrir. Non, non, il y a, en termes d'écriture, il y a plus de profondeur, c'est ce qu'on disait aussi. Le film tient, tient euh, vraiment... Euh toutes ces promesses quoi. ah oui complètement ouais. moi je trouve en plus et c'est là la grande justesse d'esprit je trouve de, de Cameron et de son équipe c'est d'avoir réussi à, à multiplier les points de vue parce que ouais. si on pouvait avoir la sensation que Avatar premier du nom était réellement le point de vue de Jake Sully mm. sur son immersion dans les navis là on est vraiment plus sur une famille déjà ouais, le vrai personnage central la famille Exactement. c'est la famille de Jake et de Neytiri c'est le personnage central c'est pas genre Jake plus que Neytiri mm -hmm. plus que Loak, Tuk, euh, Neteyam et Kiri euh, ouais. c'est vraiment un ensemble c'est à dire chacun a vraiment sa petite partie sa petite évolution son, son, son petit parcours narratif mm -hmm. ce que je trouve assez monumental parce que c'est vrai que dans, dans ce genre de film on pourrait facilement imaginer qu'on euh, réduit le film au parcours d'un personnage ouais, sûr. il y a mm -hmm. vaguement deux trois protagonistes qui se baladent autour et c'est tout or là la grande créativité de Cameron, et on l'évoquera ensuite un petit peu dans la partie spoiler, c'est de réussir à faire en sorte que Kiri ait son parcours initiatique, mmh. Loak ait son parcours initiatique, Neteyam et son petit parcours initiatique à lui. Chaque personnage rajoute un petit... Tuk peut-être pas, parce que tout en même temps est une enfant, vraiment un enfant, euh, euh, oui, enfant, donc oui, oui, c'est oui. un peu plus compliqué. Oui, mais elle a quand même son, son petit rôle, quoi. Mais elle a quand même son petit rôle, parce elle, parce elle a, a les quand évolution. Les liens sont, sont réels, quoi. du coup, malgré euh, le, le peu d'épaisseur du personnage, tout il y a quand même... Euh, quand même des choses importantes, quoi. Ah, bah, exactement. Ouais, le lien avec sa mère, notamment. Ah bah, euh, il ouais. est. Enfin, pour moi, il est, il est fondamental. Et puis même euh, avec Kiri, du coup, mm. qui n'est pas. Voilà. Oui, Alors, voilà. On dira pas plus. Ouais, non, non, on n'en dira pas plus là. Mais bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la profondeur qui est amenée autour de chacun des personnages, elle est, elle est intense. Et elle ne va pas uniquement se limiter à. Faisons d'un personnage mm. une fonction narrative qui, peut-être, derrière, va développer une certaine émotion par rapport au spectateur. C'est vraiment. Je saurais pas comment dire, mais il y avait de nombreuses scènes où j'aurais pu me dire si ça n'avait pas été parfaitement développé, ça marche mais sans plus. Or là vrai. je trouve ouais. qu'il y a beaucoup de scènes qui émotionnellement sont très intenses, très justement dosées, et qui font que vraiment on s'investit dans cette histoire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant la sensation, durant trois heures de film, que le scénario me poussait à oublier que j'étais dans une salle de cinéma. Et Dieu sait que c'est une chose compliquée, parce qu'on a tendance souvent à rappeler aujourd'hui un petit peu qu'on voit un film qu'on est dans la salle, qu'on plonge dans un univers, mais que cet univers, des fois, il bah, y a un petit truc où on va se dire, ah, c'est vrai que je suis dans une salle de cinéma. Vrai. Là, il n'y a eu aucun moment où j'ai eu cette sensation-là. Et ça m'a scotché. Parce que réellement, ça ouais, prouve, scotché, une fois sais. que Cameron, il, il maîtrise tout. C'est sûr. Moi, j'ai apprécié aussi le fait que Jack Sully, donc le personnage principal du premier, premier film, soit un petit peu en retrait par rapport euh, voilà, au premier, et justement qu'il y ait d'autres personnages qui se développent. Voilà, J'avais un peu peur de que ça reprenne, si tu veux, le schéma du premier, là, des personnages, et qu'il y ait qu d'autres personnages, voilà, ça c'est... Ben, crainte... Là-dessus, du coup, Cameron et son équipe, ils ont vraiment réussi hein, ouais, feature, ça, clair. à apporter quelque chose de plus, voilà, par rapport au premier. Quoi. Parce que c'est la crainte qu'on pouvait avoir, je t'avoue qu'au début, lorsque j'ai entendu la voix oui, de, la voix Jake, off, de Jake film, ouais, je ouais. me suis dit, ah si c'est pareil que le premier ouais. Ça va peut-être être compliqué. Mm -hmm. euh, je propose qu'on spoil parce que justement, on va rebondir là-dessus pour évoquer ouais. quelque chose. Le time code est une nouvelle fois en bas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le parcours de Jake, dans le premier film, devient ici le parcours d'un autre personnage ouais. qui se nomme Quaridge. Voilà. Qui en fait a eu son esprit réincarné dans un avatar. Tu l'avais vu venir ça ou pas Bah honnêtement j'avais vu ouais. dans les bandes annonces. En fait dans ouais, les bandes ouais, ouais, annonces ouais. le premier teaser... Ah moi vous voulez vraiment pas regarder le... les bandes annonces quoi donc... Je t'ai je, ouais. vu que j'ai pas pu m'en ouais. empêcher. Mais le premier ouais. teaser en fait j'ai gaulé qu'il y avait un personnage qui ressemblait beaucoup oui. à Quaritch. Oui. Ça semblait un peu évident. Mm -hmm. Mais pour autant je me suis demandé si la justification cinématographique mm -hmm. allait suffire pour faire tenir ça. Mm -hmm. Parce que le côté euh, on fait renaître un personnage... Dieu sait que les nombreux Marvelistes et autres du genre sont habitués aujourd'hui, mais ça devient de moins en moins crédible lorsque c'est constamment. Or là, je trouve que ça a une logique qui permet d'amener des thématiques qui sont très profondes sur l'idée de famille. Ouais. Et alors, tout ça, ça va driver l'ensemble de l'écriture, parce que non seulement Quaridge, donc est père, Ouais. chose que j'ignorais complètement dans le premier parce que c'est également pas du tout évoqué également. mais donc Quaridge a un enfant petite qui... facilité peut-être d'écriture là-dessus là ça je sais pas, honnêtement mm. je saurais pas dire parce que ça se trouve c'est peut-être un truc qui était tellement en toile de fond dans le premier, premier qu'on ouais. n'a même pas mm. fait gaffe ou peut-être que ça fait partie alors là c'est mm. encore plus pervers de la version longue ouais. ce qui démontre bien que parfois la version longue est nécessaire à la pleine compréhension de l'univers d'un scénariste euh, mais alors du coup donc Quaridge a un fils Kiri n'est pas l'enfant de Jake voilà. Mm -hmm. C'est l'enfant du personnage de Sigourney Weaver oui. Dans le premier On sait pas comment elle l'a eu d'ailleurs Mais oui. ça, ça amène un petit côté euh, Jésus oui. euh, je ouais. je bah, C'est ou... le, le, le petit mystère voilà, du ah, film oui, C'est c'est et... le petit mystère du film Et ça amène en plus une batterie de thématiques Où clairement on pourrait affilier à un côté très christique d'ailleurs Au personnage oui. de Kiri mm -hmm. Qui peut être vu comme une élue y un a un lien euh, très profond du coup euh, bah, Avec euh, la grand mère euh, et avec les esprits C'est assez hallucinant euh, et puis du coup, ça amène toute une batterie de thématiques qui sont, je trouve, assez fascinantes autour de qu'est-ce que la famille Est-ce que c'est quelque chose que tu choisis d'avoir ou c'est quelque chose qui parfois te tombe dans les bras, tu mm -hmm. assumes et puis tu développes des liens auxquels tu t'attendais pas C'est ça. Et c'est mm -hmm. assez fou parce qu'en plus Spider, donc le fils de Quaridge, va avoir tout un parcours dramatique tout du long de est-ce que j'accepte que mon père soit cet homme mm -hmm. ou est-ce que cet homme est peut-être quelqu'un d'autre qui peut potentiellement avoir... Bah autre chose qu'un destin funeste Spider du coup qui est l'un des rares humains oui. du coup euh, parmi les Navy. Bah, euh, le seul qui a réellement en plus, une place centrale un central décalage en plus. par rapport aux autres personnages lui mmh. qui n'est pas Navy. tout à fait ouais. mais qui vit avec eux. mais qui vit ouais, ouais, avec du coup profondément ancré dans la communauté et du coup en plus on peut parler vaguement aussi des Metkayina donc la nouvelle race entre guillemets qui débarque dans l'univers je trouve ça très intelligent d'ailleurs parce que ça permet même aux personnes tu vois qui auraient un peu oublié le premier Ouais. et qui voudraient quand même re-rentrer dans Avatar, mm -mm. de se laisser immerger dedans, parce que le fait de ramener une nouvelle communauté, oui, un rap... ouais. ça permet mm -hmm. d'avoir un rappel, entre guillemets, dramatique. Ça, un rappel, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça permet de mm -hmm. s'immerger à nouveau dans le récit. En plus, je trouve cette communauté très intéressante, parce que si évidemment les Omatikaïa, ils avaient un rapport à la Terre qui euh, est assez fort... Mm -hmm. il y a à James la forêt, du coup. C'est ça, à la forêt. Mm -hmm. Et à la forêt, à la, mater... à la Terre de manière générale, en mm -hmm. plus, je trouve. Là, ici, donc, on est sur une thématique qui touche beaucoup plus Cameron, parce que Cameron est un grand défenseur de l'eau, de, de manière générale, ouais. de l'océan, mmh. euh, et je trouve que du coup, le fait de greffer cette communauté, ça lui permet de vraiment à nouveau remettre en avant ce qu'il a envie de défendre, c'est-à-dire bah, le fait qu'on est un peu en train pardon, de foutre la merde ouais, dans les océans. Ça, ouais. Et on a tendance à l'oublier en plus aujourd'hui, de mmh -mm. ça, parce, avec tout ce qui se passe, bien évidemment le monde va mal et il y a plein d'autres choses qui sont graves, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse période où on mettait en avant le fait qu'il fallait défendre justement le, les fonds marins, les, les, tous les poissons et les différentes espèces qu'il y a au fond de l'océan, et mm -hmm. c'est vrai que voir Cameron remettre ça en avant, avec notamment la, la place des Toulkoun euh, l'idée de chasse à la baleine ouais. qui rappelle forcément ouais, ouais. Euh, une époque lointaine de la Chine et du Japon qui euh, faisait de la mer. Enfin, ça, ça évoque mais... beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas ce que tu as pensé de tout ça, parce que là je suis en train de faire un immense monologue. Ouais, je suis entièrement d'accord mais... avec toi, bien sûr, ouais. Oui, on sait que c'est un défenseur voilà, des, de l'environnement euh, au sens large et que c'est un amoureux des profondeurs, on l'a vu à travers euh, bah, ses, ses précédents films et, et le fait oui, oui, qu que cette nouvelle, cette nouvelle tribu de, de l'eau, ça, ça rapporte beaucoup plus de, de choses au, au film et à l'univers. Ouais, ça étend encore un peu plus l'univers. Ouais, c'est ça. Avec en plus le personnage de Loak qui va donc se lier ouais. avec un Tulkun qui est un Paria. C'est ça. C'est euh, ça, ça encore, enfin, on pourrait passer des heures en gros à décortiquer chaque branche dramatique. L'univers est tellement riche aussi, il y a tellement ça. de choses. Euh, c'est ouais. ça. Et c'est ça en plus ce qui fait qu'on évoquait avant le, le côté très immersif de cette histoire. Le fait d'avoir cette sensation qu'à aucun moment euh, Cameron, Jaffa et Silver n'ont envie de se dire cette histoire... Elle est trop grosse pour la développer ici. Mmh. On va attendre un petit on peu. On va attendre un petit peu. Bah non, mmh. il la développe. Mmh. Il prend son temps. Le... Ouais. ouais, non, mmh. moi ça m'a chié de voir à quel point c'est euh, long sans être long. Mmh. C'est bizarre comme sensation, mais à aucun moment on a l'impression que, que le film va trop loin, ou se perd, ou, ou nous perd. Non, c'est... Mmh. C'est hallucinant. Ouais. En termes de mise en scène... Euh, pff, alors déjà c'est bon de le préciser nous l'avons vu en VO 2D Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est important en un sens de d'abord voir le film pour ce qu'il a à nous offrir et ensuite de découvrir un petit de peu toute la technologie plus, ouais. et tous les plus qu'il y a autour donc j'avais vraiment envie enfin je sais que j'étais un peu contraint avec cette séance là non. mais j'avais vraiment envie qu'on se plonge un petit peu dans l'univers et qu'on laisse de côté la technologie pour voir vraiment ce qu'il y avait sur l'écran ouais. avant de bon, voir la ensuite tous le euh, euh, Non hein. je suis entièrement d'accord avec toi ouais. Euh, il fallait le découvrir comme ça, le film. Hein. Ah bah complètement. Ouais. Je pense que c'est important parce que du coup, ça permet de un peu plus du coup se concentrer sur l'histoire. Exactement. Aussi. Et de laisser un peu derrière. Mais par contre, c'est sûr, et je te l'ai promis, on va le revoir avec plein de technologies. Ah oui. Ouais, ouais. Euh, niveau mise en scène, je, je vais te lancer direct dessus. On est mm -hmm. d'accord que James Cameron met encore à l'amende les trois quarts des blockbusters. de. En entièrement d'accord. Oui, oui. Il n'y ah, bah, a, a pas photo. quoi. Voilà. Mm. Le schéma est propre, limpide. Et voilà, il réinvente encore une fois... Euh... Encore, voilà, il réinvente le modèle quoi, mm. du, du blockbuster. Ah, complètement. Mm. Ah, moi, ça ça, C'est mm. un truc qui me fascine mm. à quel point ce mec, il peut prendre 13 ans pour faire un film. Oui, c'est ça. Mm. Et, et pour autant, avoir toujours cette maîtrise de non seulement la technologie, parce que ça, on pourrait en parler, mais techniquement, le film est impeccable. Je veux dire, même les personnes qui pourraient être frileuses un petit peu devant ce genre de film en se disant c'est de la foule 3D, c'est entièrement des personnages de synthèse, est-ce que je vais réussir à m'identifier à ça N'ayez pas peur c'est tellement crédible qu'il y a des moments j'étais en train de me dire « ça n'est pas de l'effet spécial je... <rire> ». C'est un plan au tout début où je me suis dit ça, c'est un plan où Neytiri est en train de toucher un collier pendant qu'elle fait le fameux chant oui. autour du collier. Mm. Et l'avoir touché les perles, j'étais en train de me dire « attends, c'est une main faite en 3D ça ?» parce ça, que réellement je voyais ouais. des détails enfin c'est des trucs tout bêtes mais les petites cornures qu'il y a sur les coins ouais, de la les main les mais... de la peau tout euh... ça me scie et je me dis que parfois on a tendance à un peu perdre ça enfin je prends un exemple tout bête qui me vient en tête là qui est un peu lié Thanos dans les Marvel certes il est impressionnant mais on voit mm -hmm. un peu trop l'acteur derrière ouais. et quand on s'attarde sur les détails on a la sensation qu'il manque des trucs mm -hmm. Qui manque des petits éléments, des petits reflets de peau. Là, par exemple, j'ai été sidéré par la justesse de la retranscription de l'effet de l'eau sur, ouais, sur, ouais. sur les visages. Sur les ouais. visages et sur les corps, c'est hallucinant. C'est vraiment ça, hallucinant. Bluffant, ouais. Parce que n'importe quel graphiste d'une boîte d'effets spéciaux ou d'une boîte de jeux vidéo vous le dira l'eau, c'est le truc le plus chiant ah, à ouais, faire. Ouais. Vraiment. Et là, waouh Bah, t'as l'impression d'être vraiment dans de l'eau, quoi. Mmh, c'est ça, c'est hallucinant, ouais. Ah, moi mmh. ça me scotche. Ouais. Et puis au delà de ça on peut en parler mais euh, la maîtrise de l'action qu'a Cameron au fur et à mesure c'est hallucinant mmh. parce que Dieu sait qu'aujourd'hui le découpage des films en termes de montage mais aussi en termes de plan mmh. c'est parfois un peu anarchique. Et là je trouve que il n'y a pas forcément je ne saurais pas comment dire ça mais parfois on a des films dernièrement qui ont tendance à faire des coups d'éclat en mode il faut un plan séquence euh, il faut un plan qui dépote il faut un plan où les effets spéciaux sont hallucinants de maîtrise là c'est bizarre mais je ne pas pas retenir un plan en particulier. Parce que j'ai tout trouvé beau. Oh, il y en a quand même quelques-uns. Il ouais. y en a, a ouais. quelques-uns. Mais il y, y en a... Non, il y en a plein en vrai. Il y, y en a, a plein. Il y en a tellement plein. Il y en, que en a tout coup, le long tu... du film, en fait. Ouais. Ouais. Que ouais. du coup, toi, en tant que spectateur, es... Enfin, et même en tant que cinéphile, tu vois, ou adepte comme moi, qui ai parfois tendance à, à retirer un plan ou un truc, à te citer une scène en particulier, où mm -hmm. je me suis dit, waouh, c'est vraiment beau. Là, je trouve que tout est beau. Tout. Et à aucun moment, j'ai eu envie de me dire... « Ah bah je, retrain, je, je retiendrai bien ce plan plus qu'un autre. » C'est vrai. Je me suis dit « Tout, tout. <rire> » Non mais ça me tue. Ouais, ouais. C'est... Non mais on en parlait au début et tu le disais, il, il montre une dernière fois Cameron, s'il avait besoin encore une fois oui. de le démontrer parce qu'il fait un peu ça depuis les années 80 quand même, si on enlève Piranha 2, la menace volante, <rire> euh, qu'il qu est un maître dans la gestion de l'action, et dans la limpidité avec laquelle il veut retranscrire des émotions à l'écran. Mm -hmm. Si, si tu vois, il y a une scène que je devais vraiment retenir, une scène dans sa globalité, c'est la première plongée sous l'eau. La toute première Ouais. Ouais, ouais. J'ai trouvé vraiment magique. Et je t'avoue que... Mais il y a quand même des plans, ouais. Euh... Oh. Sacrément détaillés, travaillés. Euh... Je sais pas, moi, si j'en ai un, un, une séquence particulière. C'est vrai que tout le film est scotchant. La fin, euh, le, les 30 dernières minutes... Euh... Ah bah sont, sont, sont prenantes quoi. Ouais. ouais. Mmh. Non non c'est un truc de fou. Mais pff, on pourrait en parler des heures en fait à quel Après, point qu'on Vraiment sur la mise en scène j'ai un... pendant un moment j'ai l'impression que ça reprenait un peu si tu veux le schéma du premier film. Ah complètement. Ouais. Complètement. Et... Il y a même des plans qui font littéralement écho euh, au oh. premier. Et j'avais peur si tu veux qu voilà, que ça reste enfermé là, là dessus. Mais bon j'ai essayé de pas trop réfléchir à de vraiment profiter du film. Et au final non ça va. Comme on l'a dit ça va beaucoup plus loin encore. Et ça s'est vite estompé, si tu veux, cette peur-là. Mais je me suis quand même posé la question. Non, mais, mais je vois quoi. ce que tu veux mmh. dire. C'est vrai qu'il y a 2-3 moments où je me suis dit, l'idée est bonne, mais est-ce que ça suffit à détacher le truc, en fait, du simple clin d'œil au premier film C'est ça. Mmh. notamment la fameuse séquence We are not in Kansas anymore <rire> ou euh, l'arrivée de, des vaisseaux des vaisseaux euh, qui ouais. et je crois que c'est l'arrivée des vaisseaux justement oui parce ouais. qu'il y a un plan en particulier oui, qui oui, fait oui. vraiment écho ouais. au premier film mais qui est plutôt bien foutu d'ailleurs parce qu'il utilise un jeu de miroir ouais. qui amène mmh. une, une profondeur à laquelle je ne m'attendais pas où je me suis dit ah ouais quand même. Mm -hmm. Ah oui, truc, il y a un petit truc, il y a un petit truc quelque, quelque ouais, chose. Ouais, ouais. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, t'as raison de pointer ça du doigt, c'est vrai que j'avais pas forcément fait gaffe, mais en fait moi j'avais fait, fait attention à ça plus dans l'écriture, où je trouvais qu'il y avait oui. vraiment des parcours de personnages qui rebondissaient oui, oui, et faisaient effet miroir au mm -hmm. premier. Notamment euh, sur le rôle du méchant, quoi. Exactement. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait gaffe aussi à ça dans la mise en scène, et c'est vrai qu'il faut le mettre en avant, parce mm -hmm. que c'est clairement par moment un jeu de miroir avec le premier film, ouais. dans le sens où on redécouvre une communauté, on se replonge dedans, on découvre leur commune, mmh. leurs coutumes, euh, les différents aspects qui font, de leur, qui font leur société, et c'est vrai que là rapidement on peut avoir l'impression que ça va refaire la même chose que sur le premier. Bah, et pour ceux qui n'auraient pas apprécié le premier, du coup euh, voilà... Ah bah pour moi difficile. de toute façon, euh, si vous n'avez pas aimé le premier, oui. je vais vous mmh. dire quelque chose de très franc. Hein n'allez pas voir le 2, ça sert à rien, sauf si vraiment vous, avez un... vous espérez quelque chose de différent, mais vous pouvez mmh. l'avoir si jamais vous êtes un petit peu ouvert d'esprit que vous avez assez digéré le premier, mais si vous n'avez pas kiffé le premier et si ça vous a embêté, enfin, essayez pas quoi, c'est <rire> comme sauto ça sert à rien, c est, c est... non, ça serait dommage. Euh, rapidement, le travail de compo musical de Simon Franklin, qui donc succède à James Horner, qui malheureusement est décédé il y a de ça, 2-3 ans, euh, il est bien, mm -hmm. mais clairement il copie par beaucoup d'aspects le travail oui. de, de James Horner. Bah oui, il n'y a pas une grande prise de liberté, il ça. cherche vraiment à reprendre les mêmes thèmes, il les réarrange de manière mm -hmm. plutôt intéressante, euh, mais on sent que réellement il est là pour faire du James Horner ouais. et pas forcément pour faire du Simon Franklin. C'est peut-être un peu ce qui manque au film d'ailleurs, ouais, vrai. un vrai thème, tu sais, quelque chose de... Bah, un ouais. truc qui ressort plus ouais. que la musique de fin de The Weeknd qui est quand même oui, pas ouf. Alors que mmh. la musique de fin du premier était vraiment impressionnante mmh. pour le coup. Ouais, c'est peut-être un peu ce qui manque au film. Ouais. Une atmosphère mmh. musicale qui colle ouais, parfaitement. En sachant que, regardez le temps de composition musicale de James Horner sur le premier film, il a fait 2h30 de musique. Le film mmh. dure 2h41. Voilà. Wow. Il y a de la musique mmh. tout du long. Mmh. Mmh. Donc, ne pas réussir à faire ça sur le deuxième, c'est vrai que si on devait vraiment pointer du doigt quelque chose de vraiment négatif, mmh. c'est ça. Mmh. C'est vraiment ça. Je suis d'accord. Casting, casting qui est quand même assez costaud casting on va se garder les habitués euh, pour après on va surtout parler des nouveaux là ouais. euh, alors il y a quand même pas mal de d'acteurs costauds quand même dans ce casting secondaire euh, mm -hmm. déjà je pense tout de suite à Cliff Curtis et Kate Winslet qui jouent donc respectivement les deux chefs de la communauté des Metcaila les Metcaila du nouveau clan du coup c'est ouais. ça qui sont vraiment impressionnants tous ouais. les deux enfin ils ont vraiment une... enfin, déjà c'est des acteurs qui ont une sacrée personnalité mais je trouve que déjà Point fort, ils arrivent à beaucoup s'effacer derrière les effets spéciaux, je les ai même mmh. pas reconnus, mmh. honnêtement, mmh. Ouais. je savais qu'il y avait Kate Winslet Moi dans aussi, le casting. Moi mais, mais, je... mais où est Kate Winslet Je ne sais ça. plus. Ah oui, si, c'est mon c'est... Et du coup, non, non, elle rend super bien, elle est vraiment impressionnante. Euh, les petits anciens qui sont de retour, on a Joel David Moore, mmh. euh, qui est-ce qu'on a d'autre, j'essaie de le retrouver parce qu'il est vraiment tertiaire, il y a Giovanni Ribisi qui revient. Mais vraiment pareil dans le rôle de... Dans un petit clin d'œil. Il euh, y a évidemment Stephen Lang qui revient. Dans le rôle de, du grand méchant. Du grand méchant. Qui euh, bah, est égal à lui-même. quoi Il a la oui. bonne carrure. Il est juste bleu maintenant. Il a une bonne évolution de perso, je trouve, quand même. Qui, euh, émotionnellement, se tient tout du long. Mm -hmm. Sans forcément être révolutionnaire. Hein. Stephen Lang, dans le premier, c'était un méchant hyper caricatural. C'est ça. Il reste très caricatural. Même mm -hmm. s'il y a un petit twist qui fait que ça amène quelque chose d'intéressant. Euh, mm -hmm. Après, pour euh, les... Alors, ça c'est particulier parce que il y a à nouveau Sigourney Weaver, oui, qui joue Kiri qui joue Kiri qui est un personnage qui doit avoir euh, 14-15 ans, c'est ça Donc c'est très perturbant. Ça ouais, c'est perturbant parce ouais. qu'on reconnaît ouais. quand même la voix de Sigourney Weaver ah ouais, et ça, c'est ouais, ouais. particulier. Mais C'est quand même sacrément bien fait. Quand mais c'est quand, quand, quand même sacrément ouais. bien fait oui. parce que on, on ouais. sent qu'elle se laisse oublier quand même derrière le personnage, ouais, ça ouais, rend ouais. quand même ouais. très très ouais. bien. Ouais. Euh, dans les rôles plus tertiaires, il y a Eddie Falco qui joue la générale Avmore qui est une espèce de Quaritch bis féminin. Mmh. qui est bien sans être forcément révolutionnaire euh, dans le rôle des enfants il y a Jimmy Flatters qui joue Neteyam, oui. il y a Britton Dalton qui joue Loak il y a Trinity Jobliss qui joue Took il euh, y a Jack Champion qui joue Spider et il y a Bailey Bass qui joue Tsireya, mmh. donc la maître Kaina euh, les gamins moi j'ai vraiment envie de les citer parce que les gamins ben, c'est la place centrale si tu veux du film quoi exactement et Dieu sait que diriger des enfants ça peut être très ouais. compliqué et alors diriger des enfants avec des combinaisons de motion capture sous l'eau sous l'eau mais euh, bravo l'artiste ils sont tous géniaux quoi ouais, ouais. c'est ouais. vraiment impressionnant il mais casting est signé très bon là-dessus oui, mais James Cameron avait déjà prouvé euh, avec Terminator 2 par exemple qu'il oui. savait très bien diriger oui, les bien enfants mais ouais. si après ben bah, il s'en sort pas hyper bien la faute à la drogue mais pas que mais ouais. Et puis après, bah, il faut parler donc, de Sam Worthington et Zoe Saldana. Oui, personnages principaux du coup, qui sont un petit peu quand même effacés par rapport au chronique. Complètement. Ce qui est plutôt une bonne chose aussi, parce que ça laisse justement la place euh, à ses enfants. Mm. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé toi, de leur performance. Enfin, moi, je trouve déjà que Zoe Saldana, elle est impressionnante parce qu'elle se fond complètement dans Naïtiri. Et au-delà oui, de ça, juste... je trouve qu'il oui, y a oui. une, une intensité dans de nombreuses scènes qu'elle arrive à faire retranscrire uniquement avec des cris ou avec des... des des expressions qui, je trouve, m'ont assez impressionnant. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que c'est dans la lignée du, oh. du premier film, ah, par si contre, tu veux. Oui. Y a pas, les personnages n'ont pas pris spécialement d'épaisseur, épaisse, mm. euh, malgré le fait qu'ils soient devenus parents. Tout à fait. Et non, là-dessus, je n'ai pas été plus emballé que ça, si tu veux. C'est très bien, si tu veux. Ah, ça, dans la je... du premier. Oh, oui, ça, c'est ouais. dans la lignée du premier. Il n'y a pas de, il y a pas de d'intensité nouvelle qui a amené dans la construction ouais. de leur personnage. Je veux dire, même Sam Worthington, qui depuis le premier Avatar, alors qu'on était persuadé à l'époque qu'il oui. avait complètement explosé, n'a jamais, jamais réellement vraiment. explosé. Oui. Euh, la faute, je pense, au choc des Titans, qui reste quand même une sacrée daube. Mais, euh... mais le fait est que c'est vrai qu'ils ne, ils vont vraiment dans une direction qui est assez linéaire par rapport au premier en ouais. termes de d'évolution de personnage. C'est ça. Après, ce qui y a fort, c'est que c'est 13 ans plus tard mm -mm. et que malgré tout, on n'a pas la sensation que le temps soit tant passé que ça. C'est ça. Mm -mm. Et malgré tout, j'essaye d'imaginer des acteurs qui ont dû reprendre des personnages après autant de temps. Euh, J'en vois pas beaucoup et si je devais à la limite faire un lien avec, les, euh, avec James Cameron, je dirais que Schwarzenegger qui reprend oui. le rôle du Terminator, c'est la seule chose qui je vois oui. en oui. termes de proximité avec le personnage. Vrai. Euh, et Dieu sait que dans euh, Terminator Dark Fate, c'est pas non plus lui qui ressort plus que ça. Euh, mm -hmm. Mais ça prouve quand même que entre les mains de Cameron, des acteurs qui n'ont pas joué ces personnages depuis je ne sais combien d'années, arrivent quand même à bien les recamper, et à donner à qu'il n'y a pas 13 ans qui qu se sont écoulés quoi. C'est vrai. Ouais, ouais bah, après les, les personnages sont bien écrits à la, à la base, mais mm. mais oui, oui, non, il n'y a pas, euh, bon, ils sont, ils sont, ils sont dans la lignée du premier. C'est ce ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on ouais. a déjà dit, les enfants sont beaucoup plus mis en avant. Voilà, c'est vraiment les enfants qui, ouais, qui sont au centre euh, du débat, on va dire. Tout à fait. Mmh. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce ouais. que tu retiens de Avatar, la voix de l'eau bah, Je retiens euh, qu'il faut aller le voir. Voilà. Non, non, non, bah, pour aller un peu plus loin, euh, je, retiens, euh, je retiens encore une fois une maîtrise de Cameron. C'est surtout ça, quoi. Le maître, on l'attendait, on se posait tellement de questions. Est-ce qu'il va réussir encore à à rapporter quelque chose au monde du cinéma, quoi, et oui, clairement, voilà. C'est une belle conclusion. Mm. Je vais juste t'appuyer là-dessus, oui. Euh, non, mais c'est... Ça, ça met au sol. Ça, on n'a pas envie de décoller du fauteuil à la fin de la séance, on a envie d'en reprendre. On se dit que, heureusement, on n'a que deux ans à attendre. Ouais ce qui est 13 ans, ans c'était un peu trop long euh, c'était euh, long ouais. mais vu que le premier entre guillemets, se suffisait un peu à lui-même en termes de, de, de cinéma pur et ouais. on avait la sensation d'avoir un parcours qui à la fin se terminait comme c'était le cas avec le premier Matrix mm -hmm. ou plein d'autres là on a vraiment la sensation de, de voir l'univers si à la limite dans le premier l'univers nous ouvrait ses portes là littéralement James Cameron nous ouvre un immense hangar il ça. nous dit installez-vous et profitez du spectacle installez-vous tranquillement et dites-vous que derrière, il y a encore une porte. C'est ça. Et que c'est pas prêt de se refermer si jamais vous acceptez de cautionner cet univers. Moi, je cautionne à fond. Je cautionne à fond. moi, ouais, moi j'avais en... pas le choix. Cautionner ah mais... aussi. Moi, j'ai vraiment envie qu'il aille jusqu'au 5. Ouais. On va quand même attendre de voir le 3. On de... va attendre ouais. de voir le 3. Mais connaissant Cameron, et sachant qu'il a pris 13 ans pour, justement, composer cette histoire, mm -hmm. je me dis que c'est qu'il doit avoir quelque chose de fou en tête. Oui. Et que du coup, bah, déjà... Comme Vincent l'a dit, allez voir Avatar la Voix de l'eau oui. de James Cameron. Il faut le voir, c'est clairement un des grands films de l'année, un des grands films de cette fin d'année. Et au-delà de ça, en un sens, même si c'est pas obligatoire, parce que je pense que beaucoup de gens vont aller le voir d'instinct, allez le voir quand même, parce que ça serait dommage qu'on s'arrête au 3, même si je pense que le 3 sera potentiellement une très jolie conclusion. Ce serait dommage de s'arrêter au 3 quand on voit ce que James Cameron a possiblement à nous offrir derrière. Moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire, on verra bien. Merci mon cher Vincent Merci à d'avoir participé à cette vidéo. Euh, maximum je te donne rendez-vous dans deux ans. Ouais Pour Avatar 3. Carrément. J'espère te retrouver avant. Avant en 3D peut-être Si oui. on pouvait se le faire. Bah oui bien ouais. sûr, bien sûr. Euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Bon, on y retourne maintenant. Allez. Allez c'est parti, vas-y, on prend les affaires et on part.